On se retrouve pour la deuxième séance de Sweet Home 3D. Normalement, la séance précédente, vous avez créé tous vos murs et toutes vos pièces. Aujourd'hui, nous allons mettre les portes et les fenêtres. Alors, on va utiliser la partie gauche de l'écran. Vous avez les différents objets qui sont répartis dans différentes catégories. On va aller dans Portes et Fenêtres. Et vous avez un aperçu des différentes choses qui sont à votre disposition en fonction de l'installation de votre ordinateur vous pouvez en avoir plus ou moins on peut toujours ajouter des objets de toute façon le, la méthode reste la même euh, le principe c'est qu'on va faire glisser un objet de la colonne de gauche pour l'insérer dans le mur à l'endroit où on voudra mettre notre fenêtre donc je vais choisir par exemple euh, une double porte fenêtre donc je la fais glisser et je viens de la mettre dans le mur. Voilà. Là on voit que la, la porte-fenêtre s'ouvre vers l'extérieur. Or les portes-fenêtres s'ouvrent toujours vers l'intérieur pour permettre au volet de s'ouvrir vers l'extérieur. Vers Donc pour pouvoir changer le sens d'ouverture, il suffit de cliquer dessus, de bouger légèrement vers l'intérieur et on voit le sens d'ouverture qui est bien changé. Si on a besoin de déplacer la porte, on peut la déplacer. Changer de mur, on peut également cliquer dessus et en appuyant sur SUPRE la supprimer. Bien, euh, on va voir une petite subtilité au niveau des portes. On va se trouver une petite porte toute simple, comme une petite porte ouverte. On va se prendre une petite porte normale. Voilà. Que je vais venir placer up ici voilà je voudrais qu'elle s'ouvre dans la pièce du haut mais que l'ouverture se fasse avec l'ouverture contre le mur puisque quand c'est ouvert dans ce sens là c'est pas pratique ça va perdre de la, de la place dans la pièce bien là la solution puisque si on la bascule vers le bas vers le haut on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut c'est un double clic sur l'objet et là il va falloir miroir de la forme, ça permet d'avoir le symétrique de notre porte et de l'avoir ouverte du bon côté. Voilà, donc vous devez insérer toutes vos portes, toutes vos fenêtres en suivant votre plan. Et une fois que vous aurez fini tout ça, vous pourrez passer à la seconde partie.